Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes début mai et je voudrais commencer ce mois en vous montrant le témoignage d'un de mes étudiants euh, donc qui a suivi mes formations et je voudrais vous expliquer certaines choses également euh, dont il parle dans son témoignage. Mais avant tout abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour rejoindre les milliers de traders débutants et expérimentés qui sont abonnés à ma chaîne YouTube. A tout de suite Alors voilà le témoignage de Jean-Charles « Bonjour, je suis votre élève depuis quelques mois et je suis sur des comptes démo depuis un peu plus d'un mois. Je suis très satisfait des résultats obtenus de 2 à 3% par jour régulièrement sur USD. Je vous remercie de votre enseignement pratique, simple et surtout efficace. Merci, merci, merci. Bon, » Ça fait plaisir bien sûr de recevoir ce type de témoignage. Alors il me dit « Je désire passer en compte réel ce mois-ci, un petit compte pour commencer bien entendu mais je me pose la question des commissions que je trouve très élevées sur GFD Trading ». Donc GFD Trading c'est JFD Bank donc le broker que j'utilise et que je recommande. Donc il dit 6 pour un lot, 12 pour deux lots, 18 pour trois lots. Ça ne m'a pas empêché d'être positif donc ça c'est bien sûr la bonne nouvelle à 2-3% de mon capital par jour. C'est excellent. Mais mes performances seraient beaucoup plus intéressantes avec des commissions plus raisonnables. Je manque d'expérience. Avez-vous des conseils à me donner à ce sujet? Je compte également travailler sur le DAX avec ProRealTime. Vous dites dans votre formation que vous avez un accord avec eux. Comment puis-je l'utiliser? D'avance, merci pour le temps que vous dédirez à mes questions. Cordialement, cordiale salutation, Jean-Charles. Non en fait je n'ai pas d'accord euh, ni avec JFD ni avec euh, ProRealTime pour le moment donc euh, essayez de négocier avec eux si vous le, le pouvez. Mais euh, au niveau des commissions eh bien euh, je vais vous préciser que les commissions de JFD Bank ne sont pas élevées du tout. Vous pouvez comparer avec d'autres brokers euh, 6 euros ou 6 dollars pour un, pour un lot, ce n'est pas cher du tout donc euh, apparemment c'est même moins qu'un que pips. Donc sur l'euro-dollar, donc c'est vraiment vraiment pas élevé. Donc ça peut sembler euh, élevé parce que c'est c'est euros en, en soi, mais en réalité, euh, ce qui est élevé ici, c'est la taille des positions que prend Jean-Charles. Donc un lot, c'est beaucoup si vous commencez euh, à trader. Donc euh, c'est pour ça que ça semble important. Euh, donc 6 euros euh, pour, pour un lot mais c'est moins qu'un pips. Donc il y a longtemps que je ne traite plus l'euro le, dollar, c'est pour ça que je n'ai pas la, la référence actuellement. Mais s'il dit que c'est 6 euros pour un lot ou 6 dollars, effectivement euh, ça doit être la, la réalité. Moi je traite depuis euh, pas mal de temps maintenant le DAX et le Dow Jones. Et en fait ce qui est important c'est donc la taille de la position qu'il prend. Par rapport à son capital. Alors il est en compte démo, je ne sais pas la, la taille du capital qu'il a mais évitez de prendre une taille de capital très importante par exemple ouvrir un compte à 100 000 euros si après vous allez ouvrir en réel un compte en compte réel de, de 1 000, 2 000, 5 000 euros. Donc vous n'aurez pas la même sensation et surtout l'effet de levier si vous restez sur un lot avec un compte un petit compte de 5000 voire même 10.000 euros. Mais c'est une, une part très importante de, de risque que vous prenez donc il ne faut pas ça. Vous, vous pouvez très bien sur l'euro-dollar commencer par un dixième de l'eau voire même un centième de l'eau. Alors forcément la commission si vous prenez un dixième de l'eau elle ne sera plus de, de 6 euros, elle sera donc de 60 centimes. Donc pour un dixième de lot. Donc vous voyez 60 centimes ce n'est pas grand-chose. Mais ce qui est important de savoir c'est que si vous prenez un lot euh, donc est-ce que euh, si vous mettez par exemple votre stop loss à 10 points sous votre point d'entrée à, à 10 pips, est-ce que vous êtes prêt à perdre 60, 60 euros C'est là la question. Donc par rapport à votre capital, est-ce que vous êtes prêt à perdre 60 euros sur une position s'il y a une, une mèche euh, rapide qui se fait qui va toucher votre stop loss Donc c'est plutôt le problème, ce n'est pas du tout la, la commission du broker, c'est vraiment la taille de votre, de votre position, il faut savoir gérer cela. Et commencez avec 1 centième de l'eau, un dixième de l'eau, vous pouvez prendre 2 centièmes, deux, deux dixièmes si vous voulez. là c'est prendre donc euh, la mesure de, de votre capital et de la proportion de risque que vous prenez. Mais n'oubliez pas non plus que les pertes c'est une chose mais les gains sont proportionnels aussi. Donc si Jean-Charles il, il fait 10, 10, 10, 10 pips de gains, bah, il, euh, il va gagner 60 euros aussi donc euh, 60 ou même plus donc c'est là s'il fait 20, 20, 20 pips, 30 pips il va gagner 120, 180 euros. Donc c'est ça qu'il faut voir aussi. Donc pas seulement euh, la taille euh, de, de la commission que prend le broker mais vraiment ce que vous pouvez gagner. Et si vous avez donc un, un taux de réussite important et si vous laissez vos positions ouvertes suffisamment longtemps eh bien vous allez gagner beaucoup et vous allez voir que la part de, de commission que vous payez au broker sera très faible par rapport à vos gains. Donc euh, moi sur le sur le DAX je fais parfois des journées de 100, 200, 300 points et tout ça pour la même commission. Donc euh, ce n'est pas, pas du tout pénalisant lorsque vous avez une bonne méthode de trading. Donc c'est ça qui est important. Donc ne vous focalisez pas sur, le, sur, sur les commissions du broker, euh, ça peut être une part de vos gains si vous prenez des, des, des, tout, petits, euh, des tout petits gains donc si vous prenez 2-3 pips de gains alors oui là ça va devenir peut-être euh, une part importante de vos gains et si vous faites pas mal de pertes effectivement. Mais Jean-Charles arrive déjà à faire 2-3% de gains par jour donc c'est vraiment pas mal. Donc si vous regardez euh, des, donc un marché comme par exemple le, le DAX ici ce matin vous voyez il a fait un beau mouvement à l'ouverture à 8 heures, vous voyez là euh, il a fait euh, presque 100, 100, points de, 100 points donc en, en quelques minutes, là on est sur 30 minutes donc vous avez une bougie d'une demi-heure ici, une deuxième ici donc en une heure il a fait 100 points. Donc vous voyez, vous protégez votre position quelques secondes après le, après le démarrage du trade et c'est bon quoi, vous ne prenez plus aucun risque et vous, faisez, vous faites 100 points. Donc il y a vraiment, la commission du broker est vraiment insignifiante. Maintenant si effectivement vous n'avez pas une bonne méthode et que vous prenez beaucoup de pertes, ben, ça va, ça va s'accumuler. Mais euh, ce n'est pas les, les, les commissions des brokers qui posent un problème, c'est la méthode qui peut ne pas être bonne. Donc ou alors euh, vous avez peur de laisser votre position ouverte assez longtemps et à ce moment-là, bon vous faites des petits gains. Et qui ne sont pas suffisamment compensés par les, les pertes que vous faites. Donc c'est ça qui est important. Vous devez donc arriver à gérer votre trading de manière à ce que vos gains dépassent largement euh, vos pertes et les commissions de brokers et ça ce n'est pas, pas compliqué lorsque vous avez une bonne méthode. Donc voilà. Donc, je suis très content du témoignage donc de jean charles donc euh, je reçois régulièrement des témoignages comme cela. Vous en voyez aussi euh, beaucoup sur, sur mes chaînes et sur, sur mes sites. Donc il y a pas mal d'étudiants donc euh, tous les mois qui arrivent dans mes formations et je reçois donc des témoignages de satisfaction. Sur mon site donc vous avez euh, des vidéos de témoignages de certains de mes étudiants donc je continue toujours à vous soutenir. N'hésitez pas à faire des témoignages comme Charles, comme Jean-Charles et je pourrai ainsi donc vous apporter des explications lorsque vous avez un doute sur les commissions des brokers ou sur, sur la méthode que j'enseigne. Mais ne croyez pas que les commissions des brokers ça pose un problème. Essayez d'adapter bien sûr euh, la taille de vos positions à votre capital, c'est essentiel. Ne prenez pas un effet de levier trop important sur, euh, sur vos, vos trades et surtout, donc, essayez de garder euh, au moins une partie de vos positions euh, ouvertes assez longtemps. Et puis, comme vous voyez, ben, vous avez des retournements euh, de situation et parfois, donc, vous pouvez faire 100. Euh, 100 points dans un sens et quelques minutes après, une heure après vous faites 100 points dans l'autre sens. Donc ça fait déjà 200 points euh, donc en deux heures de temps sur une matinée. Donc vous voyez que ça vaut la peine donc, de, de trader, d'avoir une, une méthode de trading efficace qui vous permettra donc euh, d'avoir des gains réguliers, de faire 2-3% euh, de gains par jour, c'est tout à fait possible. Vous pouvez vous fixer à 1%, 2%, et puis après, lorsque vous avez réalisé euh, votre gain, ben, vous fermez vos écrans. C'est assez. Il faut c'est n'est pas nécessaire de rester toute la journée devant vos écrans. Vous pouvez le faire bien sûr mais euh, faites-le une fois que vous avez une bonne pratique. Faites attention de ne pas perdre ce que vous avez reperdu les deux premières heures. Donc ça c'est avec la pratique que vous arriverez à gérer cela sans stress et avoir de bons résultats. Voilà j'espère que ce témoignage vous aura aidé. N'hésitez pas à partager ma vidéo, mettez un pouce vers le haut si, si vous le voulez bien, ça me fera plaisir. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve dans une de mes prochaines vidéos. À très bientôt, au revoir.